Samedi, 19h15, par ici la sortie. On ne va pas vous la faire, les titres de cette séance ne présentent pas de lien apparent, si ce n'est celui de la qualité qu'on retrouve aisément dans toute la programmation. L'acrobatie à laquelle se livrent ici nos sélectionneurs consiste à vous soumettre à des températures changeantes en vous projetant dans des univers hétéroclites. Paris gagné. Vous vous y glissez comme dans vos chaussons sautant du coca light, goûtant aux variations des rythmes et des saveurs avec appétit.